Hey Bonjour Est-ce que vous, vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemble un laboratoire de sciences sociales Je profite du fait qu'il n'y ait quasiment personne dans mon labo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est début janvier et du coup avec euh, tout ce qui est euh, pandémie, Covid, etc., il y a pas mal de personnes qui essayent d'éviter de, de trop venir euh, au laboratoire. Donc j'en profite parce qu'il n'y a pas grand monde et du coup c'est plus pratique. Ici vous trouvez donc le bureau des doctorants et doctorantes des SHS. En fait, ça ressemble vraiment à un bureau, là, avec toutes mes affaires. Des ordinateurs, euh, des souris, des moniteurs, une imprimante, euh, les décorations de Noël, un petit chauffage, des livres, des livres sérieux. On voit Sévina qui travaille. Coucou Sévina. <rire> Bienvenue. Je l'appelle Sévina pour le cours que je vais donner sur ce master-là. Une vue où on voit rien du tout parce qu'il fait nuit. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, on est tout en haut, on est au cinquième étage. On a une cuisine. Waouh. Comme ça, on peut manger. On peut boire des cafés avec deux cafés à de Nous, différence. sur notre bureau d'affichage. On voit qu'il y a euh, des parutions de livres qui ont été écrits par des personnes du laboratoire. Voilà, des collègues. les était étaient euh... encore en présentiel. En présentiel. Ouais. C'est vraiment incroyable, un laboratoire de sciences sociales. Salut. Ça va bien euh, Ça fait longtemps, ça fait longtemps alors que pourtant j'avais dit que euh, les vlogs là comme ça seraient peut-être rapides à produire et tout, bah en fait euh, pas tant que ça. Je trouve que c'est quand même un exercice un peu difficile d'un coup de se dire allez je me lance. J'ai plein d'idées pourtant, je me suis fait une petite liste de sujets que je voulais aborder, puis euh, en fait j'arrive le week-end et je suis juste crevée. J'ai tourné un truc hein, et je me suis dit mais en fait c'est chiant parce que je suis crevée, que je cherche mes mots, et en fait, bah, j'ai euh, cette habitude des vidéos qui sont très euh, montées, des vidéos où j'ai eu le temps de bien préparer, de réfléchir à mes phrases et tout. Et en même temps, si je le prépare trop, bah, ça fait pas naturel, et ça fait un peu bizarre, et euh, c'est un peu, un peu lourd, quoi. Il y, a, il y a le côté universitaire, là, qui reste. En fait, j'avais tourné un truc à propos des colloques, des journées d'études, des choses comme ça, pour, euh, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais en tout cas pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand on veut communiquer sur notre recherche. Mais en fait, je me suis rendu compte que, c'était pas évident, forcément, de comprendre ce que je raconte, si on ne sait pas sur quoi je bosse. Et oui, parce que je... Quelle bonne idée de pas faire les choses dans l'ordre, Charlotte. Bah, je me suis dit, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord faire un vlog pour vous expliquer quel est mon su sujet de thèse, sur quoi est-ce que je travaille. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, euh, moi, dans ma thèse, euh, j'étudie la façon dont les profs de collège, dans plusieurs matières, envisagent l'esprit critique. Bah, c'est une notion qu'on met un petit peu... Moi, je trouve un peu à toutes les, à toutes les sauces. Bon, il y a des fake news, bah, il faut de l'esprit critique. Il oh, y a des théories du complot, il faut de l'esprit critique. Les gens vont voter, il faut de l'esprit critique. Euh, ok, mais est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qu'on met derrière ce mot Voilà, c'est un petit peu la, la grande question que je me pose. Et du coup, bah, j'ai spécifiquement regardé ça dans le contexte de l'éducation. Je me suis focalisée là sur le, le collège. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a ce découpage par discipline. Et donc de voir, est-ce qu'on a des différences dans la façon de voir l'esprit critique selon bah, qu'on est prof de physique-chimie ou prof d'histoire-géo. et après, dire qu'il y a des différences selon les disciplines, c'est bien, mais quelle différence concrètement, en fait Est-ce que c'est des différences dans la façon de, de penser la notion d'esprit critique, ou est-ce que c'est seulement des différences dans la façon de l'enseigner sujet de thèse, les questions que je me pose, elles ont un petit peu aussi évolué. Si, si vous connaissez pas trop le monde de la recherche, bah, je pense qu'on peut avoir l'impression que bah, on part avec un plan de départ, avec des questions, en se disant « Ok, j'ai trois ans », et c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande de faire hein, d'ailleurs, pour obtenir un contrat, de dire j'ai 3 ans, voilà les questions que je me pose, voilà pourquoi elles sont importantes, euh, voici un calendrier de ce que je vais faire, je vais faire tel type d'enquête, euh, tel type d'étude, pour obtenir tel type de données, je vais les analyser comme ci, comme ça, pour essayer d'avoir tel type de résultats, voilà des hypothèses. Une fois qu'on rentre dans le dur, par contre, on, on se rend compte qu'il y a des choses qui, qui tiennent pas, on est toujours obligé de se réadapter. Alors des fois, ça va être la lecture d'articles, scientifique, qui va nous pousser à modifier un peu ce qu'on veut faire, parce que des fois, on se rend compte que ça a déjà été fait, ou qu'il y a déjà des résultats mais que les résultats montrent que ça marche pas. Enfin, ça dépend des questions qu'on se pose, hein, mais ça peut arriver. On peut aussi avoir des problèmes avec, nous, en sciences sociales, ce qu'on appelle le terrain. Donc le terrain, euh, bah, en gros, les, les données, l'endroit voilà, où on va, on va recueillir de données, quel type de données on va... Euh, on va recueillir ou obtenir, ou créer. Euh, le terrain, c'est là où on va choper des données, donc le terrain, ça peut être un endroit physique. Par exemple, si on se rend dans une école, dans un établissement, bah ça, ça va être notre terrain. Euh, le terrain, il peut être virtuel. Par exemple, il y a des gens qui vont étudier des, des communautés sur des serveurs Discord, euh, sur des forums, ce genre de choses. Ça peut être un terrain. Et des fois, quand on se confronte aux données, bah, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on envisageait et qui tiennent pas la route. Et ça a été mon cas. Le titre de ma thèse à la base, euh, c'était « Développer l'esprit critique au collège, deux points, conception, méthode, instrument ». Un peu trois volets, euh, que pensent les profs, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, quel type d'instrument ils utilisent, et puis on s'était dit même éventuellement regarder aussi euh, comment dire les productions des élèves en lien avec l'enseignement du prof. On se disait que ce serait bien aussi de faire des observations en classe pour aller observer concrètement ce que font ces enseignants, ces enseignants de leur classe. Parce qu'il y a toujours des, des décalages, de toute façon, entre, enfin on le sait en fait, c'est un résultat assez constant, entre bah, le discours et ce qui se passe concrètement, en fait. Donc c'était l'idée. Plan de départ. Et du coup, en première année de thèse, je commence à faire des premiers entretiens avec des profs, et donc je leur pose notamment des questions sur ce qu'ils mettent en place dans leur classe, pour développer l'esprit critique des élèves. Est-ce qu'il y a des activités spécifiques Est-ce qu'il y a des thèmes dans le programme qui sont plus appropriés et tout Et en fait, euh, bah, je me rends compte euh, assez vite que pour la plupart des enseignants, il n'y a pas d'activité étiquetée esprit critique. Il y a rarement, en tout cas pour beaucoup d'enseignants, de, de moments clés esprit critique. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas forcément des profs qui, <rire> qui habitaient de près de chez moi, donc euh, c'était donc embêtant pour aller faire des observations. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, en fait, avec ces... Ces profs qui considèrent que c'est une fois de temps en temps, par-ci par-là, une question par-ci, euh, euh, je me dis je vais pas aller faire des observations en classe, m'asseoir au fond de la classe et puis attendre une semaine de voir « Ah là, c'était le moment esprit critique, c'est bon, je l'ai vu, ça va me prendre un temps fou pour pas grand-chose. » Surtout, bah, euh, je pense que vous êtes au courant, il y a eu euh, un petit problème de pandémie. Ça a été un autre problème, euh, moi j'arrive avec mon idée de dire je vais faire des entretiens avec des profs, super. J'étais allée à des événements pour rencontrer les enseignants, je prends les contacts et tout, je m'étais dit vas-y, je commence à faire des premiers entretiens au mois de mars 2020, du coup c'était 2020. <rire> et bah euh, c'était compliqué. Il y a plein de personnes qui juste me répondaient plus en fait, donc ça m'a foutu un peu dans la merde. Mais bon, c'est la vie. Et surtout, euh, bah, ça compliquait encore plus euh, l'accès euh, aux classes en fait de dire vu la situation sanitaire je pouvais pas me pointer comme ça enfin, déjà de base c'est pas non plus on fait pas ça en claquant des doigts faut des autorisations et tout euh, raison supplémentaire de pas aller faire des observations en classe et du coup forcément ça m'a obligée à recadrer mes questions de recherche parce que euh, je pouvais plus euh, obtenir ces données là donc euh, j'ai dû faire un point un peu sur euh, où est-ce que j'en étais, quelles données j'avais, euh, quelles premières analyses j'avais et, et comment on pouvait recadrer ça. Ce que je pouvais faire, c'est avoir un volet sur vraiment les enseignants, qu'est-ce qu'ils me racontent, et un volet plutôt sur les ressources pédagogiques que les enseignants vont utiliser. Donc j'ai des questions là-dessus quand je parle avec les profs, et donc ça a fait un recadrage de ma thèse, en quoi euh, le contenu des ressources, ça peut influencer euh, ce, que, ce que font les profs, en quoi leur vision de l'esprit critique, ça va influencer les ressources qu'ils vont utiliser. Donc, voilà le genre de questions que je me pose désormais, du coup, forcément, j'ai dû adapter ma méthodologie, euh, forcément, j'aurais pas euh, certains résultats que je pensais peut-être euh, obtenir en, en début de thèse, parce que, parce que ça a évolué, quoi. On s'adapte, on s'adapte, voilà, voilà, c'était pour dire que voilà, la recherche c'est pas figé, ça évolue un petit peu tout le temps. Et même en fait la, la thèse en fait, parce que au bout d'un moment bah, on est bien obligé de, de rédiger euh, la thèse, de, de finir. Des fois c'est plus un, un point, on va dire un peu figé dans la réflexion et dans les données, les informations, les résultats qu'on a pu avoir sur un sujet. Mais c'est rarement euh, la fin du, du game quoi, ça, va, ça peut continuer, ça peut évoluer. Euh. Voilà, voilà, c'était euh, ce que je voulais dire euh, pour aujourd'hui et euh, voilà. C'est encore le vlog dans l'exposition Esprit critique. Détrompez-vous, je suis là pour tourner des épisodes de Avis de recherche, Avis de recherche avec Tania, qui est quelque part. Voilà, je vous fais visiter l'expo en même temps. c'est magnifique. Voilà, encore moi. Vraiment, je suis beaucoup trop de fois dans cette exposition. Voilà, donc deux épisodes de Avis de recherche en lien avec l'esprit critique. On va parler d'arguments, enfin d'argumentation fallacieuse ou pas, mm -hmm, telle est la question, vous verrez bien. Et euh, on va parler aussi du rapport au savoir et qu'est-ce que c'est qu'un savoir fiable à travers un article qui parle de Wikipédia. Voilà, Pff, petit teasing, vous verrez bien. Ça va être vachement bien, venez voir la vidéo Oui c'est vrai, regardez, regardez la vidéo Abonnez-vous <rire> Abonnez-vous à Avide de Recherche <rire> Du coup, Charlotte, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Eh bien, on va s'interroger sur ce qui fait la validité d'un savoir en s'intéressant à Wikipédia. Bienvenue dans A -Vide de Recherche